Bonjour. Vraiment, je suis hyper content d'être là aujourd'hui, puisque la semaine dernière, on était au FCH. Craig, bonjour. Bonjour. Dis-moi, Craig, un peu. Euh, Parle-nous un peu de toi, parce que tu sais, les auditeurs ont envie de te connaître. Ils te voient sur les bords du terrain, souvent le dimanche, et les jours d'entraînement. Et on te voit remettre en place euh, tes joueurs et ton groupe. Comment se présente euh, cette nouvelle saison pour toi ben, Écoutez, euh, elle se présente nouvelle. Même si j'ai repris quand même, je suis venu un peu euh, prendre mes repères euh, fin avril. Et on va dire que en fait, j'aspirais pas à venir à être entraîneur à Jeunesse parce que ce n'était pas un objectif euh, pour moi. J'étais dans un club auparavant sur quatre ans qui, qui, qui m'a donné toute sa confiance. Et Greg, moi je voudrais que tu, tu parles aussi. Il y avait euh, le match de l'Olympique de Marseille là il y, a, il y a quelques jours et tu as amené tes joueurs. Et moi, je voudrais savoir un peu quel regard ils avaient quand ils ont pénétré sur le stade Vélodrome. Ben vous savez, on a tous le même regard, même que c'est encore des enfants. Nous aussi, on reste des enfants dans notre tête. Quand on voit l'OM et quand on arrive au stade Vélodrome, euh, je peux vous dire qu'on garde toujours les yeux émerveillés, euh, les yeux qui brillent parce que l'OM, ça restera tout, toute notre vie euh, quelque chose qui nous tient à cœur, magique. Et quand ils sont rentrés, euh, je n'arrivais plus à les tenir parce qu'ils <rire> avaient envie de faire déjà le challenge. Ils étaient très excités, les responsables. Je les remercie parce que ce n'est pas facile. Même nous, on n'est pas tenus. Euh, donc voilà. Mais oh, sinon, euh, tous très émerveillés. Ça s'est très bien passé. Nous nous sommes qualifiés pour le, la deuxième partie de, des qualifs. Donc euh, voilà. Très bien. Moi, avant de, avant de terminer ce, cette interview, je voudrais simplement dire un petit mot aux auditeurs. Euh, parce que Greg tu es, tu es un excellent éducateur et tu es très respectueux des gens qui sont autour de toi et je pense que les auditeurs ils ont besoin de savoir ça j'essaie pas de passer la brosse, j'essaie pas de faire ta pub je dis que j'avais besoin de dire ça à l'image et je l'ai dit, en tout cas je vais te donner rendez-vous demain sur le plateau parce que tu sais que demain on va pas parler que de Gémenos, on va parler aussi de l'Olympique de Marseille en tout cas je te remercie et je te souhaite une agréable journée merci à vous et très bonne journée aussi